On va recevoir un invité tout à fait spécial et hors du cadre ordinaire que l'on a l'habitude de vous présenter. Il s'agit de M. Franz Akramel qui est un stratège politique ici à Saint-Martin, bien connu. Et ce n'est pas la première fois qu'on l'invite et il est déjà venu sur le plateau de télésecteur. C'est avec un grand plaisir qu'on va le recevoir. Franz, bonsoir. Bonsoir Jonas, bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. Toutes les téléspectatrices, les téléspectateurs de télé et tous les amis qui sont aussi sur... branchés télé Éclairs ce soir. D'accord. Alors, Franz, je vous ai c'est parce que on s'approche des élections et ici à Saint-Martin. Et d'habitude, la sélection, ça, ça, ça amène beaucoup de blablabla bla bla, politique. Et... Les tendances euh, diverses euh, dans la société sémantinoise. Je sais que euh, vous, vous êtes assez connu ici à Saint-Martin dans le monde de euh, la politique. Vous avez déjà travaillé avec certains leaders politiques ici, bien connus, on ne va pas citer leur nom. Et comment vous trouvez en ce moment la situation politique locale en ce moment ici à Saint-Martin, actuellement euh, Merci Jonas. Alors – Premièrement, euh, je vais faire une toute petite rectification. Vous avez dit, vous avez dit tout à l'heure, euh, stratège, je ne me considère pas comme étant un stratège. Je pense qu'être tout simplement quelqu'un qui a la possibilité d'apporter des conseils, euh, d'apporter une vision aussi, euh, ne serait-ce que sur les projets politiques qu'un leader pourrait avoir pour pouvoir faire une offre politique, ce qu'on appelle une offre politique à la population, euh, et, et qui soit… Euh, comme dirait l'autre, acceptable par rapport à la situation, justement, de Saint-Martin. Alors, en fait, je dis ça parce que, euh, pour ne pas faire d'amalgame, je ne veux pas passer pour quelqu'un qui sait « Monsieur, je sais tout, je ne suis pas celui-là ». Je pars d'une situation et à partir de cela, je peux accompagner, conseiller un responsable politique qui a des velléités et qui a envie de présenter un projet politique un projet socio-économique à sa population. Donc, la petite rectification étant faite, je, je vais répondre à la question. Alors, c'est vrai que c'est très vague, hein, euh, la situation de l'île de Saint-Martin en ce moment. Euh, cependant, il euh, n'y a pas péril dans la demeure. Il y a, y a des, beaucoup de questions à se poser par rapport à cette situation-là. Je pense qu'on euh, va quand même s'appuyer sur la volonté des uns et des autres. Je parle bien des responsables politiques qui auront à cœur demain de, de, de livrer bataille pour ces élections à venir des 20 et 27 mars prochains, je, je, je, je veux vraiment penser et, et, et croire en leur capacité de se surpasser pour aller directement là où ça fait mal, là où la population les attend. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait parler d'une situation s'améliorant sur le territoire de Saint-Martin. Ok. Depuis le, le passage du cyclone la dernière mandature date de 2017 et euh, tout euh, de suite de après, il y en a, voilà. Et, et depuis lors, la situation peut dire qu'elle n'est pas vraiment et, de nature changeante parce qu'elle reste telle qu'elle et la, les choses ne s'améliorent pas. D'après toi, qu'est-ce qu qui, qu qui a provoqué ça Est-ce que c'est on peut parler de la malchance ou bien il eh, n'y a pas une volonté politique d'améliorer la chose Alors, la, la, malchance, euh, la malchance en politique, euh, quand on parle de malchance, c'est malchance pour les uns et bonheur, chance pour les autres. C'est ça. Donc, il n'y a pas de malchance. D'accord euh, Ça, ça n'existe une... pas. Donc. Mais non, puisqu'en fait, ce qui peut être une malchance pour A... C'est une chance pour B. Donc ça voudrait dire que si toutefois, à un moment donné, on pouvait considérer que Saint-Martin a une malchance, il y a quand même des gens qui auraient considéré et pris en compte cette malchance-là pour la transformer en chance. D'accord C'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire. Cependant, vous savez, euh, je ne suis pas euh, trop d'avis avec ça, mais lorsque euh, euh, un, un événement climatique mauvais euh, touche nos îles, s'agissant de la Guadeloupe et la Martinique, les maires chez nous, ils ne sont pas contents de voir que le territoire va être dévasté. Ils se disent c'est aussi c'est une, une excellente occasion justement pour profiter des, allez, de l'accompagnement et de la solidarité nationale de la part de l'État, notamment de la région, des grands, euh, les régions, les départements, pour justement pourquoi pas améliorer un certain nombre de choses en interne des, des différentes communes. Donc, est-ce que c'est une malchance d'avoir un cyclone Ce n'est pas bon du tout d'être freiné euh, euh, par, un, par un tel événement. Cependant, ça a offert énormément de chance au territoire de Saint-Martin, aux responsables politiques euh, pluriels, pour justement saisir cette occasion-là et lorsque on a chiffré à des milliards, à quelques milliards d'euros de dégâts, ou milliards je ne me rappelle pas très bien de la somme, c'était aussi un moyen de dire, mais tiens, ce milliard ou ces milliards-là vont nous permettre, justement, d'améliorer la situation de l'île. Je crois qu'il faut s'appuyer sur davantage la volonté des uns et des autres. Euh, euh, Avons-nous la volonté de changer, mais de changer rapidement, méthodiquement et en bien C'est la première question. Avons-nous la capacité de changer en bien euh, euh, et rapidement ça c'est la deuxième question et avons-nous les moyens de changer en bien et rapidement la situation de l'île Je crois que ce sont ces trois questions qu'il faudrait qu'on se pose alors lorsqu'on regarde, au regard de ce qui s'est passé ces derniers temps euh, moi je peux dire que euh, je me pose la question sur la volonté et les moyens de changer les moyens, c'est pas les moyens donnés pour changer, c'est les moyens internes de changer et la volonté de changer euh, c'est il y a beaucoup d'ambiguïté de ce qui s'est passé là ces derniers temps en fait, Irma c'est quand même il y a 5 ans on va arrondir hein. c'est 5 ans il y a des endroits où vous avez un tremblement de terre qui, tremblement de terre par exemple c'est ce qui s'est passé en Italie il y a quelques années de cela, 6 mois plus tard on avait effacé toutes les traces de ce tremblement de terre d'accord à l'inverse d'Haïti par exemple où on a traîné 10 ans de, de, de, de, de, de, durant les, les, les, le passage de du tremblement de terre pratiquement de même de même échelle de même force sur l'échelle de Richter je pense que c'est une question de volonté de faire moyen interne de faire je crois que si on tu, peut tu, se résumer à cela tu, tu veux parler de de, de, de moyens euh, humains humains matériels humain, matériel, euh, intellectuels intellectuels moyens humains matériels intellectuels ouais. humain, matériel, intellectuel. avons nous les ressources humaines suffisamment allez préparées pour faire face à ces genres de situations parce qu'en fait après c'est quoi C'est de montage de dossiers, c'est de ficelage de dossiers, c'est de portage de dossiers, mais de dossiers bien préparés avec donc des techniciens susceptibles donc du jour au lendemain de se lever, de se mettre au travail pour préparer les dossiers. Je crois que c'est un petit peu ça. Et, et, et, on, et, et lorsque je parle, je prends cet exemple de euh, cette situation en Italie après un, un, un tremblement de terre qui a eu lieu. Euh, euh, tremblement de terre, où je, oui, je crois que c'était tremblement de terre et qui avait suivi avec des inondations. Je crois que c'était des inondations ah. plutôt. Mais, on, on mais c'est quoi C'est les techniciens de ces zones touchées, ce sont ceux-là qui ont été à, mis à l'œuvre pour pouvoir justement régler le plus rapidement mais possible. Je, justement, je ne vais pas faire l'avocat du diable, et, mais dans de telles circonstances, parce que le domaine de l'environnement... Ça revient à, à l'État oui. C'est un privilège accordé à, à l'État français Et il y a eu la visite D'Emmanuel de, de Macron sur l'île Qui a fait son intervention Qui a visité un petit peu partout sur l'île Et qui a constaté les dégâts C'était oui. énorme oui. Mais est-ce que l'État français oui. oui. Lui-même a fait les projections Pour réparer tous les dégâts et Causés par cet événement majeur Qui est le cyclone Iba? Alors c'est facile des fois de mettre tout sous le dos de l'État. Il faut tenir compte de, euh, des compétences qui sont celles des collectivités, collectivités régionales en Guadeloupe, collectivités départementales, collectivités les communes et collectivités de Saint-Martin. Euh, Tenez compte des, des, des, des compétences donc, données à chacune, données et demandées, parce que vous avez ce que vous avez demandé, s'agissant du territoire de Saint-Martin. Les, les les, en fait, négocier, ce que vous avez négocié, c'est ce que vous avez. Donc, il y a donc des accords qui sont pris. Bref. Lorsque l'État euh, veut jouer la solidarité nationale, le président Macron, effectivement, est venu à deux reprises, d'ailleurs. Ouais. Et euh, la première fois, c'était constater les dégâts. Ouais. La deuxième fois, c'était pouvoir voir quelles étaient les avancées. Ouais. Compte tenu des différentes réunions interministérielles qui avaient eu lieu, et on avait à penser comme quoi, effectivement, que les choses auraient été beaucoup plus vite. Il a constaté à tort ou à raison que finalement ce qu'il attendait n'était pas ça. C'est pas tant. Euh, là, qu'il est la question. La question est de savoir est-ce qu'avec les compétences de la collectivité, euh, on doit tout attendre de l'État, sachant Bien entendu que le domaine s'agissant de l'environnement, donc euh, c'est au-delà, euh, il y a des compétences partagées. Mais au même titre qu'il y a des compétences partagées, les deux institutions, l'État et la collectivité de, son, de Saint-Martin, sont sur le même territoire. Ça veut dire qu'il y a le représentant de l'État ici, qui est le préfet, avec donc les différents services déconcentrés de l'État, au-delà de la préfecture, et il y a la collectivité avec l'ensemble de ses services. Donc, si en cinq ans, on n'a pas trouvé un accord commun entre ces deux partenaires, parce que l'État n'est qu'un partenaire du développement des territoires, de l'aménagement, de la sécurité, de tout cela, n'est qu'un partenaire. Il y a des compétences régaliennes, donc qui relèvent 100% de l'État, et les autres sont des compétences, soit 100% de la collectivité, ou des compétences partagées. Donc, il appartenait, à mon avis, durant ces cinq années, de trouver un accord pour pouvoir fonctionner et réparer ces martyrs. C'est ma façon de voir. Je peux me tromper, mais moi, je dis que lorsque, par exemple, euh, au bout de cinq ans, par exemple, il y a encore... Vous savez, comment peut-on accepter que les structures d'accueil pour le sport des, des enfants, le sport populaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tout-venant. Ce n'est pas de sport d'élite, c'est le sport du tout-venant, c'est-à-dire vraiment permettre à ce que chacun puisse faire un tour de piste, que la, le papa et la maman puissent prendre le petit sur un vélo ou alors faire du football pour s'amuser. Ce sont ces structures qui ne, qui ne sont toujours pas réparées. Donc, non, mais c'est la base même du fonctionnement d'une collectivité. C'est donner les moyens à la population du bien-être. Les moyens bien-être. Or, les moyennes bien-être, ça commence par le sport, les loisirs, les loisirs les salles de spectacle. Ouais. Combien même on a eu... Ouais, c'est le domaine qui revient normalement à la... la c'est de ça que je parle. Cette médiathèque, c'est de la culture. C'est de la culture. Lorsque vous avez, par exemple, les, les différents centres euh, de loisirs, euh, et, et, et, et culturelles qui sont détruits depuis ce phénomène Irma. Je veux dire, ça relève de la compétence de la collectivité de, de mettre en place des infrastructures pour permettre la culture de continuer à fonctionner. Le... C est, c est, je crois que c'est de ça que je veux parler. Donc après, maintenant qu'il y ait des textes de loi qui disent ceci, qui disent cela, il y a la responsabilité oui. propre du machin. Et aussi, au-delà de cette notion de responsabilité, il y a aussi que qu'est-ce que moi je dois faire pour mettre bien ma population et entre nous ne pas avoir les stades réparés, ne pas avoir les centres culturels réparés c'est déjà euh, à mon avis ça ne peut pas être l'état, ouais, c'est mon point de vue bah, bah, certains vont dire également qu'il faut des gros moyens financiers oui. pour résoudre oui. ce type de problème c'est de dire comment on les a créés ces structures, c'est pas 100% avec l'argent de la com ces structures qui existent aujourd'hui elles, elles n'ont pas été toutes créées avec 100% les, les, les fonds de la collectivité. La médiathèque, la médiathèque il y a de l'Europe, oui. il y a de la, ministère de la Culture, et oui. il, y a un, il y a des. C est, c est, c est, c est, donc, c'est des financements croisés qui ont permis ces structures. Donc, moi, je ne je, je veux pas parler de la partie expertise, de ceci, de cela. Je dis que ce sont des outils pour véhiculer et pour permettre au sein d'un territoire d'avoir la continuité du sport de masse de la culture de masse et tout ce qui est loisir de masse voilà, et ne pas les avoir mais quelque part, mais il va falloir maintenant qu'on explique à la population Mais où est-ce que le petit qui faisait du sport euh, le mercredi après-midi où est-ce qu'il faut qu'il aille maintenant alors qu'il avait un stade juste collé à sa, à, à, à sa maison donc maintenant les parents doivent mettre de l'essence dans la voiture et aller beaucoup plus loin Et ainsi de suite. je crois que c'est pas ça le, le, le, le, la politique publique ou les politiques publiques dans les domaines que je viens de citer en sport, culture, loisirs et, et le reste, c'est pas c est, c est, on dit que c'est budgétivore ça mange de l'argent de la collectivité enfin des collectivités, mais cependant ça permet quand même d'apporter du bien-être à la population euh, Très clair. Et, En, en d'autres termes et il y a autre facteur à considérer et même si certains diront que et, entre la période de 2017 jusqu'à 2020, il y a eu quand même un intermède et une période intermédiaire, donc c'était un petit peu calme, mais il y avait aussi en en, en en d'autres événements et qui, qui, qui, qui se sont, sont passés, tels que par exemple les, les, les, les, les actes de vandalisme causés par les manifestations causées par le PPRN, et puis il y a eu également l'arrivée... Et du, du Covid du COVID 19 donc qui, qui a un petit peu accanché oui. la chance quoi. alors avant avant euh, avant le vandalisme les actes de vandalisme bon et tout ça il y a il y a la manière de gérer une situation oui. et en fait il n'y a pas d'actes de vandalisme gratuits il y a il y a des manifestations qui débouchent sur des actes de vandalisme oui. d'accord c'est d'abord les les manifestations, les mécontentements, en fait, c'est une façon d'exprimer les grèves et compagnie, qui ont amené ces situations de dégradation par les, les individus. Ça, c'est la responsabilité de la police, la responsabilité de la justice, et ainsi de suite, donc de pouvoir régler ces, ces choses-là au fur et à mesure qu'elles arrivent. Cependant, euh, oui, c'est vrai que ce sont des freins, ce sont des freins, mais en fait... Euh, euh, euh, la Covid-19 ou le Covid-19, on n'y peut rien. On n'y peut absolument rien. Ce que je regarde, par contre, c'est que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs pour justement accompagner l'ensemble du territoire des entreprises et des infrastructures qui créent l'emploi et qui créent activi les activités. D'accord Il y a eu de l'accompagnement. Ça a commencé par Bercy qui a sorti le carnet de chèques et le président Macron avait dit à ce moment-là Quoi qu'il en coûte. D'accord. Donc, quoi qu'il en coûte, ça veut dire qu'on sait qu'on est peut-être parti pour un moment très long de ce phénomène Covid. Donc, il va falloir que l'État assume la responsabilité d'accompagner les collectivités pour ce qui relève de l'État, les entreprises pour ce qui relève donc de la responsabilité en matière d'accompagnement financier fiscal euh, des aides en tout genre et notamment le prêt euh, euh, euh, garanti ah, euh, d'accord D'accord Tout cela, donc ce sont des dispositifs mis en place par l'État. Donc à partir de ce moment-là, le, le frein, il est, il est naturel. Covid a fait en sorte qu'on consomme moins, qu'on sort moins que ceci, parce que si les stades sont fermés, ben, on ne peut pas payer le match de foot. S'il n'y a pas de salle de spectacle, on ne peut pas avoir un spectacle à 20 euros pour faire vivre les artistes et ainsi de suite. On est conscient de tout cela. Ce sont des freins, en effet. Cependant, cependant, il... L'appartenait aussi, et c'est d'ailleurs le cas dans l'ensemble de la France au sein des collectivités territoriales, de mettre aussi en place des dispositifs supplémentaires pour justement accompagner de là. L'État fait une part, sa part, peut-être pas assez, mais l'État fait une part qui est sa part et il était demandé aussi aux collectivités de réfléchir à mettre leur part, c'est-à-dire là euh, euh, euh, en éternes, je, je crois. Et je crois que c'est euh, lorsqu'on parlait de volonté tout à l'heure, je crois que c'est ce que euh, je parle pas de Saint-Martin en particulier, mais comme la question m'a été posée sur Saint-Martin, je donc je dois me, me rester là-dessus et je dis et de dire que en fait euh, il est question le plus souvent quelle est la vision et quelle est la volonté politique de faire bien la vision et la volonté politique de faire bien. Vous savez, tous les procès suspendus, ça aussi c'est un frais. Les procès suspendus, parce que personne ne sait quel en sera l'issue du procès 1, du procès 2, du procès 3. Donc du coup, eh bien, les actions qu'on voudrait faire pour pouvoir accompagner, pour pouvoir faire ceci et cela, on est soutenu par les résultats de ce procès. Donc du coup, on ne fait pas grand-chose non plus. Et ça, c'est la population qui en partie. C'était la volonté de qui, de suspendre les, les, les différentes procédures dues au, au procès Mais en fait, en fait je, je veux dire que lorsque vous êtes en charge des affaires ouais. et que vous avez un, deux, trois, quatre procès, mais vous n'êtes pas à l'aise pour pouvoir faire un certain nombre de des choses. D'accord. Donc, <rire> c'est la population qui en partie. Ouais. Mais euh, c'est pas la population qui a fait les erreurs qui vous mène en procès. Ouais. C'est vous-même, hein. Voilà. Ce sont les responsables politiques qui ont commis erreur ou pas, erreur, peu importe. Mais en fait, qui donne lieu à un procès, et une erreur constatée. Après, est-ce que c'est une faute grave ou une faute légère, peu importe après. Mais en attendant, ça donne lieu à un procès, ça donne lieu à une condamnation ou alors une accusation de quelque chose. Il dire, tu, veux, tu veux dire oui. à ce moment-là et ça a, a handicapé le bon déroulement de l'administration euh, Forcément, parce qu'en en fait, on est frileux. Mm -hmm. On est frileux. Je veux dire, vous êtes menacé de condamnation. Mais, je veux dire, vous êtes moins en train de faire des choses, de mettre en place des choses. Donc, vous attendez, non pas patiemment, mais vous attendez. Vous êtes, vous êtes attentif à ce qui va, pourrait se passer dans deux mois, dans trois mois, dans cinq mois. C'est d'autant que la plupart de ces procès ont été repoussés à plusieurs reprises. Donc, mais, mais autant de fois qu'on n'est pas en action, justement, pour mettre en place des choses. Justement. Et, et France, revenons un petit peu sur le PPRN. Est-ce que euh, ça a fait pas mal de bruit ici, par le fait que et, la préfecture était vraiment... Et, a pris des décisions qui allaient à l'encontre des intérêts de certains ici, à Saint-Martin. Est-ce que tu penses que ce problème est définitivement résolu J'ai oui. vu tout récemment euh, que certains pourraient à nouveau euh, donner un avis sur si, alors résolu... Euh, euh, alors on peut se poser la question, mais qu concrètement, qu'est-ce qui empêche de se mettre d'accord sur un projet d'aménagement de gestion, parce qu'il s'agit de ça, de savoir euh, qu'est-ce qui est important aujourd'hui à préserver, en termes de parcelles, en termes de zones, qu'est-ce qui est important à préserver, à préserver pourquoi D'accord Si... On fait valoir correctement que telle chose est à préserver et qu'on est d'accord sur la vision à long terme, sur les 30, 40, 50, 70 années à venir. Si on est conscient que cela pourrait générer des dysfonctionnements climatiques ou je ne sais quoi, ou engendrer des inondations qu'on n'a pas forcément besoin, ou provoquer des autres catastrophes naturelles. Si on est tous conscients que c'est un risque, ben il ne faut pas le faire. D'accord Mais si... On mesure que comme quoi le risque n'est pas si évo évident que cela. Mais il faut encore il faut du bon sens. Et je crois que ce qui a manqué, c'est véritablement cette notion de partenariat. Il y a eu des experts quand même. Oui, qui mais, mais, oui, mais ça n'empêche que c'est un bras de fer entre la collectivité d'un côté et les services de l'État de l'autre. C'est ça. C'est je dis bras de fer. En fait, c est, c est, c est, euh, je suis d'accord sur ça, je ne suis pas d'accord sur ça. À un moment donné, il faut. vous savez, c'est comme une guerre. Euh, on, commence, on commence une guerre, mais il faut, il faut aussi être en mesure de la terminer. Parce qu'en fait, je la fais pour moi parce que quelque part, je veux ce bout de terre, ce bout de terrain parce que la mer ne passe pas chez moi et j'ai besoin d'accès à la mer. Donc je fais une guerre au pays qui a cet accès à la mer. Mais à un moment donné j'ai okay, eu une partie de ce, ter, de, de ce bout de terre qui me donne accès à la mer ben, il va falloir que j'arrête la guerre parce que je ne vais pas faire la guerre éternellement sachant que je suis en train d'anéantir toute ma population sur les 10, 15, 20 ans à venir je, je crois qu'il faut à un moment donné de l'intelligence autour de, autour de la table mais des négociations de intérêts, oui. mais, mais bien sûr ça oui, mais... ah, ne fait pas de politique en enfin. fait normalement. L'État ne fait pas de politique. Lorsqu'on aime un préfet, le préfet, il vient représenter les intérêts, représenter les intérêts de l'État dans ce territoire. Donc, le maire qui est élu par les administrés, les électeurs de la commune, le maire devient dès lors un partenaire de ce représentant de l'État. Donc, des fois, on peut ne pas être d'accord sur un, un, un, une vision ou sur une démarche particulière. On peut ne pas être d'accord entre deux partenaires. Mais l'intérêt... Des deux, c'est de trouver un accord le plus rapidement possible parce qu'il y a les intérêts de l'État sur le territoire et les intérêts de la population dans le territoire et représentés par le maire. Donc je crois que c est, c est le, le bras de fer, selon moi, n'a fait que, justement, c'est les aussi des frais qui auraient permis, qui n'auraient pas permis à ce que certaines choses qui auraient dû être faites durant cette période après Irma soient faites en ans. C'est vrai. Bon, on essaie d'étudier ensemble quels, les événements qui ont succédé et qui, qui, qui n'ont pas permis à la collectivité de, de bien mener les choses pour que la société sématisérale soit entièrement satisfaite. On a parlé de, de, du cyclone Irma, vraiment, qui a provoqué pas mal de rebours. Et puis, on a parlé du PPRN, et puis la COVID-19 et, et France. Donc, quels sont... C'est vrai que l'État a bien joué son rôle, mais il y a eu quand même des... Qu des de, de, de, de alors, cette de, de conduite à la société. Alors, je n'ai pas dit que l'État a bien joué son rôle, j'ai dit que l'État a mis en place des dispositifs susceptibles d'accompagner au mieux mm -hmm. au mieux donc, mm -hmm. les difficultés qu'allaient rencontrer et les collectivités et les entreprises qui créent l'emploi et les richesses dans les territoires. D'accord donc alors bien sûr que c'est un phénomène énorme. Il ne faut pas le négliger. Bien sûr, qui ne concerne pas que Saint-Martin. Mais lorsque on est l'île de Saint-Martin, on connaît la, le principal, allez on va dire, la principale activité économique de ce territoire, qui est le tourisme. D'accord? Parce que enfin, le choix a été fait, c'est le tourisme. Et puis tout s'y si prête pour que ça soit le tourisme. Cependant. Lorsque, pour des raisons de santé publique, que on interdit à certains de venir ici sans ceci, sans cela, et qu'il y ait ce grand confinement mondial, parce qu'on a connu ce phénomène de confinement mondial, durant ce confinement, personne ne se déplace. Donc, beaucoup de manque à gagner. Pour les professionnels du tourisme, qu'il s'agisse des hôtels, donc les hébergeurs, les transporteurs, les restaurants, tous ceux qui vivent de, de, de, de, de, de, de, du tourisme d'une manière directe ou indirecte sont impactés systématiquement. Donc bien sûr que ça, c'est la conséquence directe du fait que les gens ne se déplacent plus comme avant. C'est une certitude. Il n'empêche que, depuis, euh, euh, une fois qu'on a constaté ça, moi, ma question à moi, c'est entre-temps, entre-temps, qu'avons-nous fait comme réflexion, qu'avons-nous apporté comme dispositif nouveau qui pourrait permettre à ce que si demain nous sommes confrontés au même phénomène est-ce qu'on a mis en place quelque chose qui pourrait se substituer à ce tourisme dont dépend Saint-Martin à 99% je crois qu'il faut parce que ça aussi c'est la responsabilité directe des responsables politiques qui ont en charge le territoire Mais tu veux dire qu'il faudrait que les politiques trouvent un autre moyen de, de substituer à, au, au système du tourisme ici mais, à Saint-Martin mais, mais, mais alors, quelles sont les ressources possibles Il faut se poser la question. Ouais. C'est-à-dire, vous, vous êtes père de famille. Je veux dire, vous, vous, vous, aujourd'hui, vous allez chaque jour travailler chez X. C'est là que vous gagnez votre salaire, qui vous permet de nourrir et de subvenir aux besoins de votre famille et de la soigner correctement. Demain, vous perdez cet emploi. Vous n'avez pas prévu forcément quelque chose d'autre, puisque vous avez cette habitude d'aller travailler là chaque jour et de gagner à la fin du mois votre salaire. Demain, vous avez cette difficulté, l'entreprise ferme, ou alors l'entreprise met en place ce qu'on appelle donc décrissage et licencie quelques personnes. Il y a bien entendu obligation pour vous de trouver quelque chose d'autre à faire. Parce que vous ne pouvez pas vous dire, je suis au chômage, on m'a viré, euh, euh, mon entreprise a fermé, a licencié 50% de, de l'effectif. Qu'est-ce que je dois faire Puisque vous devez quand même continuer et à vous nourrir, à nourrir vos familles et à la soigner. D'accord Donc, vous rentrez en réflexion. Pendant ce temps, est-ce qu'on est rentré en réflexion Et là, je sais que il y a eu un, un, des travaux qui ont été faits au niveau du Conseil économique, social et, et euh, environnemental au niveau national, où on leur a demandé donc de réfléchir à euh, un nouveau plan touristique au niveau national et qui concernerait directement l'ensemble du, du territoire, y compris les Outre-mer. Outre donc, cette réflexion-là a été menée, mais en interne aussi, il faut mener des réflexions. D'accord le tourisme, c'est une chose, donc indéniablement, il faut qu'on s'appuie là-dessus. Mais je veux dire, entre-temps, est-ce que ça nous a permis de réfléchir sur, par exemple, une production agricole peut-être beaucoup plus accentuée Est-ce qu'on a réfléchi à ce genre de choses En termes de services, de service, est-ce qu'on a évolué Est-ce qu'on a mis en place des dispositifs nouveaux, des formations nouvelles par rapport à tout ce dont on a souffert sur cette période-là C'est ça c'est le rôle des politiques publiques. Et, et je crois que, euh, après, ne pas avoir suffisamment de débats ne permet pas qu'on ait ces réflexions-là. Mais je crois qu'il faudrait aussi que les gens se disent « Attention, ça, tout, ne être, euh, tout ne peut pas être de l'État. » Tout ne peut pas être de l'État. Par contre, il nous appartient à nous aussi en interne de se dire « Mais attention, demain la même chose nous arrive, que fait-on » D'accord Les... les, les, les, les, les les habitants qui sont autour de nos îles, qu'il s'agisse de Guadeloupe, qu'il s'agisse de Martinique, qu'il s'agisse de Saint-Martin et inversement, ces îles-là qui sont autour sont peuplées. Il y a des populations. Donc, le jour où on ne peut pas toucher des clients qui viendraient à 10 000 kilomètres, comment faire un tourisme régional Comment développer tout ça C'est de ça que je parle. Et je crois que là, euh, je ne pense pas qu'on ait suffisamment réfléchi. On attend peut-être la prochaine catastrophe. Bah, C'est vrai qu'il n'y a pas eu suffisamment de débats là-dessus pour essayer d'implanter d'autres systèmes économiques ici à saint martin Parce que le tourisme a fait vivre la population à 90%. Et quoi qu dit. Mais d'après toi, sur quelle matière de réflexion euh, d'autres productions, tu as parlé de, de, de l'agriculture, hein. est-ce qu'on pourrait envisager d'autres types de euh, de production encore. Mais les, les, les services. À, à part les services. Oui, mais, mais, à part oui, mais les services. Les, les... Parce qu'on on, l'a vu, euh, on a développé, l'État a privilégié pendant un laps de temps, et d'ailleurs essentiellement, en enfin, fait, plus d'abord autour de ses fonctionnaires, a privilégié le travail à la maison, le télétravail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les 10, 15, 20 années à venir, il se peut que l'entreprise n'ait plus besoin d'avoir autant de bureaux, autant d'espace bureau pour faire fonctionner l'entreprise. On est dans un tout petit territoire. Hein, oui, mais, oui, mais les services, les services. On vend, en étant là où nous sommes, Jonas, on peut vendre 10 millions de services. On peut vendre 10 millions de services sans jamais se déplacer. Donc je crois, avec la, les nouvelles technologies de la communication aujourd'hui, euh, euh, c'est aussi la matière à réfléchir. Je, je, donc, entre les services, l'agriculture et d'autres encore, d'autres encore, on a vu chez nos taximènes, ben, certains, ben, ils ont abandonné. Ils ont abandonné, mais euh, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire avec les taximènes. Parce qu'on a vu ailleurs que certains se sont transformés en livreurs de pizza. Taximènes se sont transformés officiellement en livreurs de pizza. Ben oui, c'est une course plutôt que ça soit une moto, ben c'est un taxi qui amène la pizza. Vu, vu, vu que le, eh, eh, le tourisme a, eh, disons, a généré presque 90% de l'économie locale, les autres moyens seraient-ils suffisants vraiment pour que, eh, ça, rentre pour non, que ça, ça, non, ça rentre dans l'économie Non, absolument pas. Non, absolument pas, absolument pas. Mais en plus, en plus en plus de diversifier les, les, les différentes sources de l'économie, pans de l'économie, domaines de l'économie, donc il faut réfléchir à une diversification. Donc il y a certains... On ne sera jamais.. À, à pouvoir remplacer le tourisme. D'ailleurs, on n'aurait pas intérêt à réfléchir de ce machin, parce que pendant ce temps-là, les territoires aux alentours, s'agissant de Saint-Domingue et compagnie, ils sont en train, justement, la Jamaïque, j'ai entendu qu'il y a eu un genre de symposium euh, euh, entre la Jamaïque et Saint-Domingue, et ils sont en train de, de mettre en place quelque chose. Mais alors là, ça va fracasser la Caraïbe. D'accord J'ai entendu ça l'autre jour. Donc, il ne s'agit pas de dire, non, quelque chose pour remplacer le tourisme, parce que finalement, ce n'est pas ça que je suis en train de en train simplement de dire, la diversification des, des domaines de l'économie des territoires doit, doit être pensée maintenant. C'est le moment d'y penser comment diversifier et à partir de quoi diversifier. Je ne suis pas technicien en la matière. Je suis simplement en train de dire, on a vu ce que ça a donné parce que le tourisme ne rentrait pas. Sur nos territoires, eh bien, il, a fallu, il, il, il va falloir qu'on réfléchisse à une diversification. Je ne suis pas technicien en la matière. Cependant, si on regarde les autres territoires, ces domaines, ils ont de la canne. Ils ont, de la canne. Ils ont continué à vendre du Rhum parce qu'entre-temps, il, qu il s'agit de nous, en Guadeloupe. On a le, continu... le, le tourisme, ces domaines, bien que ça, ça évolue. énormément, oui, euh, mais ça constitue au moins 15 à 20 de l'économie. Tout, tout à fait. De, tout de, tout de à fait. Et, et, et leur objectif, c'est de faire en sorte que que le, le, le volume touristique augmente sans pour, autant, sans pour autant anéantir les autres domaines de l'économie de, de du territoire, du pays. Je crois que c'est ce que je suis en train de dire. Or, euh, s'asseoir, en fait, euh, euh, euh, s'asseoir sur ce qu'on qu a euh, n'est pas suffisant. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, il, y a, il, y a également, il faut voir aussi la concurrence qui s'amène qui aussi autour des territoires et euh, euh, euh, qui, qui, qui environnent qui un petit peu Saint-Martin Saint, Saint oui. il y a d'autres territoires tels que par exemple on ne parle même pas de la Guadeloupe et de la Martinique mais il y a euh, euh, les territoires en, en Guy qui évoluent énormément dans le domaine touristique donc ça affaiblit un petit peu euh, la capacité de Saint-Martin de, de, de, dans la production touristique oui. ben, pourquoi oui, oui, oui. pas parce que bon, le tourisme également ça, ça engrange L'hébergement, faire, faire des, des, des, des, des, des, des, des maisons capables de recevoir de, des touristes, ou par exemple le système de Airbnb, etc. Donc ça pourrait un petit peu. Je ne sais pas si on peut travailler là-dessus. Oui, mais on a l'outil qui est la SEMSAMA, on a cet outil qui est la SEMSAMA. Je dis en matière de logement, en matière de logement, je dis bien de logement, je ne dis pas de logement social. En matière de logement, l'outil de production, c'est la Semsama pour la collectivité oui, de Saint-Martin. Je, à... je ne suis pas technicien. Mm -hmm. Je ne suis pas technicien. Je ne suis pas technicien. Qu'on ne me demande pas moi de prendre quelque chose à partir de ce que je dis. Cependant, mm -hmm. je lance des pistes. Je dis simplement, la Semsama est un outil de réflexion. La Semsama est un outil de réflexion. Et on connaît L'organisation administrative de la SEMSAMA qui est davantage semantinois que tout le reste. D'accord Donc, c'est un outil. Utilisons cet outil-là à réfléchir justement en matière d'hébergement. qu'on va demander à la SEMSAMA de produire des logements de social. La construit des stades la SEMSAMA construit des, des, des EHPAD la SEMSAMAR peut construire euh, des routes la SEMSAMAR peut construire euh, je ne sais pas, je dis simplement lorsque vous avez un outil en main je veux dire ça s'appelle un marteau alors ça aide, ça permet d'abord d'enfoncer des clous mais l'autre côté du marteau permet d'arracher les clous ouais. voilà ce que je dis donc si euh, c'est un outil est-ce que l'outil c'est uniquement pour enfoncer les clous pour euh, donc mettre le toit mais aussi ça nous aide à enlever le clou il faudrait qu'on sache qu'il y a deux côtés sur le marteau. Venons-en en ce moment France, aux élections. Très prochainement, il va y avoir normalement une autre mandature à la tête de la collectivité. Et que ce soit le, le renouvellement de M. Daniel Gibbs qui est déjà là ou bien une autre, une autre mandature. D'après vous, est-ce que parmi ceux qui se sont déjà présentés en ce moment comme de, de, de, Futurs candidats, et ils ont, d'après toi, d'après ta réflexion, ils ont un petit peu euh, la tangente de, de, de changer un petit peu la chose. C est, c est, en fait, la, la, la question, c'est par rapport à tout ce que j'ai dit est-ce euh, il y a l'un des candidats qui pourrait, selon moi, incarner cette démarche-là C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je vais vous dire quelque chose qui m'a frappé cet après-midi. C'est juste un petit truc. J'étais sur Sandigone cet après-midi avant de venir euh, ce soir à, à, en studio. Et j'ai vu un groupe de jeunes, très jeunes coureurs cyclistes. Des gamins. Entre sept et 12 ans, il Les tout petits sont garés, ils attendaient donc l'heure pour pouvoir partir sur le terrain, sur la route. donc Et puis, faire quelques coups de pédale avec donc leur coach qui les accompagne et les encadre. Dans le même temps, dans le même temps, je vois toute une série et venues. De moto sur une roue. Sur cette route que les gamins de 7 à 12 ans vont emprunter pour justement se donner aux loisirs qu'ils ont choisis, au sport qu'ils ont choisi, le cyclisme, le vélo. Je me suis posé une question, une seule. Comment voulez-vous sortir des champions de cyclisme demain à Saint-Martin Il y a quelques temps de cela, j'étais sur un autre territoire, une autre, une autre zone. J'ai vu des motos sur un terrain de foot. Alors si moi je le vois, ce que j'ai dit avoir vu cet après-midi, ce que j'ai dit avoir vu il y a quelque temps sur un terrain de foot, il y a plus que moi qui le vois. Ma question c'est, lorsqu'on parle jeunesse, lorsqu'on parle émancipation, lorsqu'on parle développement, développement, est-ce qu'on ne voit pas que ça, ce sont des frais Parce que, lorsqu'on sort un champion, et Thierry Henry, et Kylian Mbappé, ou je ne sais pas, pour la Guadeloupe, Lilian Thuram, pour ne pas citer que cela, ils ont eu tous les moyens nécessaires en Guadeloupe, Marie-Josée Pérec. Sur le stade à Bastère, il n'y avait pas de vélo qui... Pendant que Marie-Josée Pérec faisait le tour sur la piste, il n'y avait pas de vélo sur la piste, il n'y avait pas de moto sur la piste. Donc les parents de Marie-Josée Pérec avaient la tranquillité lorsque ils confiaient leur enfant aux accompagnateurs qui ont pris en charge Marie-Josée Pérec. Et on sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je crois que voilà ma réflexion. Donc, est-ce qu'il y en a un Je n'ai pas entendu un seul parler de ces choses. Ce sont des choses pour moi essentielles. Ce gamin-là qui a entre 7 et 12 ans, je crois que c'est grand maximum 12 ans qu'ils avaient, grand maximum, mais il y avait des tout petits. Ces gamins là les parents les confient à un coach. Et sur la route qu'ils vont emprunter, tu as une cinquantaine de motos qui font des allers-retours sur une roue. Une des motos s'échappe. D'accord Rentre sur le petit peloton composé de gamins. On crie au drame Pourquoi on crie au drame Sachant qu'on n'a rien mis en place comme dispositif pour que cela n'existe pas. Je dis rien, ça peut être des pistes appropriées, ça peut être des lieux appropriés, je ne sais pas, ce n'est pas mon job, hein? D'accord. je ne fais que constater. Alors, moi, ma réponse à moi, c'est que je me pose la question, qui l'a vu et qui l'a dénoncé je pense avoir répondu à cette question. Euh, parce que si on parle d'économie, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse uniquement. D'accord Si on parle de développement culturel, ce n'est pas ce qui m'intéresse, tout m'intéresse. Et à partir de l'exemple que je viens de vous donner, de ces gamins qui sont des futurs cyclistes, qui porteront les couleurs du VCG ou de je ne sais pas de quel club, et qui seront amenés, qui auront peut-être envie de ressembler à ceux qui ont gagné des courses, des grandes courses. D'accord il faut se poser la question, depuis quand quelqu'un de Saint-Martin originaire a gagné le tour de Guadeloupe ou a gagné deux, trois étapes sur le tour de Guadeloupe, qui est prestigieux de plus en plus aujourd'hui Je crois que c'est ça. Voilà. D'après peu étroit. pour gagner les élections en ce moment ici à Saint-Martin, que, quelle serait la meilleure stratégie Est-ce qu'il est qu faut, par exemple, et forcément critiquer l'équipe en place pour les réalisations qui n'ont pas été faites ou bien présenter des projets assez viables qui pourraient quand même eh, amener la population à s'intégrer dans, dans, dans le parti ou aller voter pour, pour, le, pour le parti le, qui, qui présente les projets. Ouais. L'autre jour on m'a posé, posé à peu près cette une même question sur, sur une radio de la place et j'ai apporté une réponse très claire euh, étant donné qu'on a confisqué le débat, les débats d'idées n'existent pas sur ce territoire. Les débats d'idées, télévision, radio, fusée, peu importe, d'accord Radio, en télé, ça n'existe pas. Ça veut dire, moi, je viens là, je viens là, je suis chez Télé-Éclairs et je dis ce que je veux. Et donc, les gens vont dire, ouais, quand même, elle t'a entendu, ouais, il a parlé bien, je vais voter pour lui. Ouais, d'accord, ok je n'ai pas été confronté à un candidat adversaire qui m'aurait dit Mais monsieur, ce que vous dites là, vous allez le réaliser comment Avec quels moyens Vous savez très bien que les textes en matière de la loi X, machin, ou alors l'article qui dit que nous ne pouvons pas parce que ce n'est pas. Personne ne contredit personne. D'accord Donc, je pense qu'il faut partir de zéro. Il faut repartir à zéro. Et se dire qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui l'électeur et le Saint-Martinois Il y a les deux. Hein? L'électeur, mais celui, il y a un électeur qui ne vote pas, qui n'est peut-être pas en âge de voter, d'accord Ou que ça ne l'intéresse pas de voter. Donc, l'électeur et l'habitant de Saint-Martin. Qu'est-ce qui l'intéresse aujourd'hui C'est de savoir concrètement que pourrait faire de mieux tel ou tel candidat. Qu'est-ce qu'il apporte dans sa judiciaire, dans son cabas, comme on dit, qu'est-ce qu'il a dans son cabas pour Saint-Martin de demain matin et Saint-Martin dans 10, 15, 20 ans Et c'est peut-être ce qui a manqué jusqu'à la date d'aujourd'hui qui fait que nous soyons dans cette situation-là. On a voté pour des gens, tant mieux pour eux. On a voté pour des gens qui n'ont pas forcément, d'une part, apporté une vision claire sur les 10, 15, 20 ans du territoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ben, refait les routes à 15 jours du premier tour. Ben, si l'objectif, c'est d'avoir des routes constamment praticables, en bon état, on n'attend pas 15 jours pour les refaire. On, on, budg on va budgétiser. C'est un exemple que je donne. Mais je dis simplement que si l'objectif, c'est de faire de Saint-Martin ce territoire qu'on a voulu faire lorsqu'on a demandé aux gens de choisir un statut différent, il faut se donner les moyens de le faire. Mais pour, ce, pour cela, il faut un projet. Quel est le projet des uns et des autres aujourd'hui je, je parle de projet. Je ne parle pas de programme électoral. Ah, parce qu'un programme, c'est. Vous savez. Euh, on moi, Je n'importe quoi dans un programme. Oui. On a un projet, il faut, faut savoir comment le réaliser. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien simple. À tous ceux qui sont passés jusqu'à la date d'aujourd'hui, il faudrait leur demander, au en fait, par rapport au programme que tu nous avais proposé en période électorale, donc en campagne, mm -hmm. qu'as-tu réalisé dans le programme ah, Et on verra que. Pas 1% de ce programme n'a été réalisé, parce que c'est pas l'objectif. Il n'y a pas un objectif, c'est Martin. Je pense que là, maintenant, il va falloir que les candidats se disent, et d'ailleurs la population devrait, je pense que, parce que je suis sur le terrain, j'entends, la population aujourd'hui dit, moi-même, il n'est pas question que je vote pour quelqu'un, pour ses beaux yeux. Là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que concrètement il va faire pour le territoire. Je crois que euh, si tel est le cas pour ces élections de 2022, je pense qu'on a fait, franchi un grand pas là, bon, C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire et l'équipe en place se dit que tous les projets qui n'ont pas pu être réalisés seront réalisés parce que c'est en cours de route et seront réalisés dans, dans, dans, un temps, dans un laps de temps assez restreint. Tout le monde, tout le monde peut dire ça. Ben, voilà. D'après toi, est-ce que qu'un candidat, un potentiel candidat, qui serait contre euh, M. Daniel Gibson en, en ce moment et pourrait accepter euh, de tels euh, projets ou bien la population pourrait-elle accepter vraiment que, par exemple, que cette équipe que l'on renouvelle le, le mandat de cette équipe pour continuer et, et à réaliser les projet qu'ils n'ont pas, alors, qu pas alors, pu alors, réaliser avant. Alors Jonas euh, et je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent là ce soir. Lorsque euh, une, allez, une Lorsqu'un parlementaire a porté une loi au sein du Parlement français, l'Assemblée nationale ou au Sénat, à partir du moment où c'est une bonne loi, elle demeure, elle traverse le temps. Elle reste en vigueur jusqu'au moment où on va l'améliorer. Lorsqu'on change une loi, c'est pour l'améliorer. Si, par exemple, il y a un certain nombre de projets que porte aujourd'hui, que portait l'actuelle majorité, mmh. et que ces projets-là sont aujourd'hui en phase de réalisation, donc en projet, mmh. c'est nécessaire et c'est normal que s'il y a une alternance qui se fait à la fin du mois de mars, ça me paraît normal pour le bien de la population de Saint-Martin hein. que ce projet-là soit mis en œuvre et réalisé par celui... C'est par exemple, je ne sais pas, une école une école c'est un projet, ouais. d'accord Alors je vais dire non finalement, je vais peut-être donner un autre nom à l'école. Éventuellement, parce que le projet porté par l'actuelle majorité avait peut-être déjà identifié un nom pour donner à cette école. Mais moi je peux peut-être, par rapport à des affinités ou des rapprochements avec une famille particulière, que je veux plus honorer qu'une autre famille, je peux en changer le nom, mais je ne peux pas empêcher à ma majorité, de voter pour pouvoir continuer ce travail, pour pouvoir mettre en place l'école. Donc, lorsqu'un projet est bon pour le territoire, je veux dire, peu importe qui l'a eu, qui l'a porté, c'est pour le territoire. Et je pense que, maintenant, la question à savoir, est-ce que il est préférable de continuer avec l'équipe en place, ou alors changer pour... Euh, moi, je dis simplement, l'électeur les, les Saint-Martinois euh, est suffisamment mûr aujourd'hui pour avoir une vision de ce qu'il a envie euh, de ce qu'il a envie et de ce qu'il a besoin pour Saint-Martin. Je pense que ben, chacun est libre et a compris euh, euh, le, le, le, ce, qui, ce qui serait mieux à faire. Est-ce qu'il faut garder l'équipe et lui donner sa possibilité, les chances donc, de continuer son, son fait C'est pour ce projet. Oui, une deuxième chance. Bon, il y a bien l'école de la deuxième chance. Euh, c ma foi. Pourquoi pas Pourquoi pas oui, C'est vrai que, est-ce que, eh, quand on fait le constat, un tel constat, est-ce que est, ça ne veut pas dire que les autres candidats potentiels n'amènent pas une vraie alternative à, à, à cette majorité en place. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de projet valable, capable de, de, de, de superposer les le, le projets euh, en place. D'accord. Alors, euh, en fait, euh, je serais plutôt tenté de dire qu'au moment où nous parlons, oui, je n'en ai pas entendu. Au moment où nous parlons, je n'en ai pas Au sens où nous sommes en train de l'évoquer, je n'en ai pas entendu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis, il faudrait que ceux qui ont et qui portent des velléités pour aller dans ces élections-là euh, au scrutin de 20 et 27 juin, mars prochain, il faudrait qu'ils commencent à se dire que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir de véritables projets pour le territoire et de pouvoir maintenant être en mesure de dire, voilà, moi, en tel domaine, en matière économique, voilà ce que je propose comme vision, comme projet, en matière de euh, euh, culture, sport, loisirs, bien-être de la famille, et ceci, voilà ce que moi, mon groupe, ou ceci, voilà ce que nous proposons. Et je crois que c'est est le moment ou pas de le faire. Mais à mon avis, on ne peut pas venir là aujourd'hui avec juste effectivement euh, un, un projet de critique à l'égard de ceux qui sont là et qui, et qui n'ont pas fait ou qui ont mal fait. Est-ce que n'est-ce pas la raison pour laquelle également qu'en ce moment, et si on fait un, un sondage, on trouve toujours cette majorité en place, est toujours à la tête des, des, des sondages. Parce qu'il n'y a pas d'alternative valable. Alors euh, déjà parce que déjà parce qu'il y a multitude de candidats potentiels donc forcément euh, ça joue sur le pourcentage d'intentions de vote. D'accord? S'il y a deux candidats, deux euh, potentiels, le, le le je pense que les comment ça s'appelle serait forcément tout dépend. Tout dépend de qui est l'autre candidat. Mais cette multiplicité, donc ce nombre par je ne sais pas combien de candidats, je veux dire, ne joue pas forcément en la faveur de ceux qui ont velléité, donc de se présenter. D'après toi, il faudrait réduire le nombre de candidats ou bien faire que les candidats soient, soient, soient mis en, ensemble pour, que, pour, pour dépasser un petit peu leur ego et se mettre ensemble, d'après toi mais tel ne sera pas le cas parce que Alors, tu connais bien la situation le, le, politique le est, seul endroit d'après en ce, ce que je sais euh, et que j'ai appris de je veux dire aux côtés donc, des, de ceux qui ont fait la Guadeloupe hier ouais. j'ai eu la chance de les côtoyer euh, ces grands politiciens de Guadeloupe ils m'ont appris que 1 plus 1 en politique n'est pas toujours égal à 2 1 plus 1 en politique, n'est pas toujours égal à 2. Donc, les additions ne sont pas toujours des additions. Mm -hmm. en, en politique, mm -hmm. bien sûr, en mathématiques, oui. En politique, pas forcément. Donc, l'histoire, le projet d'union, faudrait-il encore qu'on sache exactement s'unir avec qui et pourquoi okay. S'unir avec qui et pourquoi okay. C'est la question que je pose. Savoir pourquoi on s'unit. Entre mêmes projets, le même projet, mais il y a des sensibilités politiques également. Ceux qui, sont un petit peu, qui se disent à gauche ou bien au ou bien à droite, tout ça, ils ne peuvent pas s'unir. S'agissant de Saint-Martin, je ne sais pas si on peut parler de sensibilité politique. Je crois que euh, euh, on, on, on dit les choses sans vraiment y être attaché aux, aux valeurs portées par gauche, droite, centrisme, je pense qu'on n'a pas du tout accroché réellement à cela. Euh, et et, et c'est peut-être peut ce qui est peut-être dommage, parce qu'en fait, il y a des valeurs portées de part et d'autre, euh, qu'il s'agisse de la gauche, de la droite, du centre des verts, et écologie et compagnie. Euh, voilà, on, on, en, on en parle, mais à mon avis, ce n'est pas suffisamment ancré dans la réflexion et dans le débat politique sur ce territoire-là. Il y a une toute dernière question à évoquer avec toi également, et parce que tout ça, ça rentre dans, dans les stratégies politiques et France, tel que par exemple, il y aura les élections et, et pour les députés, et, et les sénateurs, c'est un petit peu plus loin. Mais est-ce que les candidats ne pensent jamais, parce que ça va se réaliser dans la même année, au, au cours du mois de juin, je crois après, tout de suite après les élections présidentielles. C'est cela. Donc, est-ce que forcément le rôle du député qu'aura à Saint-Martin ne jouera pas un rôle prépondérant pour la survie de la majorité qui sera en place ici à Saint-Martin Oui, en fait, et, et, et vous avez commencé par dire que certains ne donnent pas suffisamment d'importance à ces élections-là. Ils, ils, ils y donnent de l'importance au moment de l'élection. C'est ça. Et c'est un tort. C'est un tort, parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, euh, certains n'y pensent pas, mais Daniel Gibbs y pense. Mm -hmm. Il a été lui-même député et il sait quel rôle qu'un parlementaire peut jouer euh, euh, en faveur des territoires donnés. Euh, il euh, avait fait le bon choix lors, euh, lorsqu'il a été élu comme euh, président. C'est-à-dire le bon choix. C'est-à-dire euh, il, il, il, il avait choisi quelqu'un pour le représenter en tant que député, mais est-ce que cette personne-là avait défendu réellement les intérêts oui, alors, de alors, la majorité alors, en place alors, alors, donc auprès alors, d d de l'équipe de Daniel Gibbs, vous ne pouvez pas le nommer, a choisi quelqu'un, un candidat de sa majorité, oui. mais la population était libre de ne pas la choisir, cette personne-là. Non, puisque on sait qu'on a. a j'ai compris, j'ai compris, non, ou, non, a... non j'ai parfaitement compris. Oui, j'ai parfaitement compris votre ouais. question Jonas. Je dis simplement, moi en tant que leader, je choisis quelqu'un et en disant, c'est cette personne que je veux que vous nommiez par le vote quand même. Ce n'est pas une élection en interne par les pairs au conseil territorial. Hein. C'est leur population qui désigne par le vote. Suffrage universel, non, mais je sais qu'on se comprend. <rire> je dis simplement, la population à ce moment-là est libre de ne pas suivre, comme ça se ça fait ailleurs. Plus, ça va, ça va, comme plus, ça, ça se fait ailleurs. Je ne peux pas être d'accord avec quelqu'un dont je suis conscient qu'il n'apportera rien à mon territoire. Je ne peux pas te donner un mandat de 50. Mais ce n'est pas, pas la population qui dirige. C'est la majorité qui a été élue en place, qui dirige et qui se dit que je dois choisir quelqu'un qui nous représente valablement auprès de la population française en Alors, Donc ça veut dire, dire qu'au moment où la population a voté ils ont considéré que Claire Javois était valablement le bon candidat d'accord, on a le résultat qu'on qu mérite on a le résultat qu'on mérite. Parce qu'en fait, on a le candidat qu'on mérite, on a le président qu'on mérite, on a ce... donc on a le résultat qu'on mérite. Donc Le candidat a été choisi par un camp de la majorité. Et ils ont dit, voilà, c'est cette personne-là, mais il y a quand même des gens électeurs, électrices de la, dans la population qui ont donné une majorité à cette personne-là. Donc voilà. Maintenant, on a le résultat qu'on mérite. Et je pense que justement, ça donnera peut-être davantage lieu à de la réflexion à ceux qui auraient à choisir un candidat de leur majorité en cas d'élection pour dire, voilà, si nous sommes aux affaires, cette personne-là serait celle que nous choisirons pour pouvoir nous représenter au sein du Parlement français. À la fin de la mandature de Daniel Gibbs, il y a un éclatement de la majorité en place. Est-ce que cela voulait dire que c'est la fin de l'ère Daniel Gibbs alors, ce, ce, vous dites éclatement, euh, cette issue était prévisible. Certains devraient davantage se poser la question pourquoi ça n'arrive que maintenant. Mais c'était prévisible. Je veux dire, quatre, à peine 3-4 mois après l'élection de ce groupe, leur arrivée au pouvoir au Conseil territorial, il y avait déjà des problèmes, il y avait déjà des tensions. Ça a duré. Oh, D'ailleurs, on se demande par quel miracle ça a tenu jusqu'à maintenant. Ce qui voudrait peut-être dire que Daniel Gibbs est quand même un bon manager de son équipe penser ça comme ça. D'accord Parce que sincèrement, il y avait des tensions depuis le départ. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé à tout le monde. Entre euh, les propos euh, tenus par certains, les, les, on a la sortie de mode Gibbs euh, au, au, au sein du CETOS. Tout ça, c'est des tensions. Donc, il y avait matière à ce que ça, ça connaisse cette issue-là certainement beaucoup plus longtemps. Alors maintenant, la question, est-ce que c'est la fin de Daniel Gibbs, je pense que absolument pas. Ce n'est pas le fait d'un groupe constitué de, de, des cinq. Euh, euh, les, les, je pense que les tortues sur la branche, d'après ce que j'ai entendu. Euh, je pense pas que ça soit ça qui... Non, maintenant, il euh, y, y a maintenant une volonté... Euh, de, de, qu'on peut penser de la population de savoir exactement ce qu'elle veut une continuité ou alors l'alternance donc c'est la population qui va en décider mais c'était pas déjà <rire> c'était pas, pas, pas les juges c'était euh, pas les juges l'avocat de Daniel Gibbs l'a dit ça ne peut pas être les juges et les, les, les magistrats ouais. qui désigneront le, futur, candid... le futur président de la collectivité donc ce sera la population. la population Voilà. et on peut lui faire confiance tout à fait, j'espère bien Merci France d'avoir été notre invité aujourd'hui. J'espère qu'on a bien cerné la question et tu as parfaitement bien répondu à notre appel et à notre invitation. Merci pour tout. Un merci. petit dernier mot pour la population. Mais, mais je remercie déjà Télé Je te remercie Jonas ainsi que tes techniciens qui sont en, en, dans la régie donc euh, qui, qui font un travail formidable et euh, je salue donc toutes les personnes qui ont prêter attention à cette émission ce soir et j'espère que ben, euh, j'aurai apporté des réponses, peut-être pas celles forcément attendues, mais bon, que voulez-vous, je ne peux pas être partout. Euh, j'ai apporté les réponses que j'ai jugées nécessaires d'apporter et j'espère que ben, ça donnera matière à réflexion à certains d'entre de, nous. Merci, Franz Et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Donc, on aura d'autres invités encore à vous présenter sur le plateau de Téléséclair. Bonne soirée et à bientôt.